Bonjour mes bons et belles amis, bienvenue à votre chaîne les Astres 10, et moi Zéna. Et voici les prévisions du taureau pour la semaine du 25 au 31 mai 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, euh, cette semaine et jusqu'au 20 juin, le soleil sera dans votre deuxième maison, dans les Gémeaux. Ce, ce passage du soleil durant cette période dans cette maison va favoriser toutes les transactions financières et vous réussirez à convaincre vos adversaires lors des négociations à charmer vos interlocuteurs. Donc vous réussirez à utiliser votre charme et votre charisme pour convaincre les interlocuteurs ou les négociateurs. Vous aurez une belle capacité à saisir les opportunités qui pourraient se présenter soudain. Votre intelligence vous donnera l'opportunité de faire de revenus supplémentaires aussi. Pour les prévisions quotidiennes, lundi et mardi, la Lune sera dans le cancer, votre troisième maison. Les plus chanceux seront cancer, poisson, scorpion, les moins chanceux les lions. Et vous, vous êtes ici, cher Taureau. Donc, la lune sera dans votre troisième maison. Lundi, vous devriez vous sentir à l'aise d'exprimer le côté unique de votre personnalité. Vous surmonterez vos inhibitions qui vous empêchent habituellement de vous prononcer librement. Qui vous empêchent aussi d'entreprendre des changements dans votre vie. Ces inhibitions seront faciles à surmonter durant la journée de lundi. C'est le bon moment pour briser les vieilles habitudes et les remplacer par quelque chose de nouveau. Mardi, vous pourriez avoir quelques irritations au niveau de vos, votre boulot et vous pourriez perdre le contrôle sur vos réactions. Certains pourraient avoir du plaisir vous voir irrité ou provoqué. Vous pourriez aussi sentir que les autres abusent de votre générosité et de votre volonté d'aider. Mercredi et jeudi pour le Québec et mercredi, jeudi et vendredi AM pour l'Europe. La lune sera dans le lion. Les plus chanceux seront Lion, Bélier, Sagittaire, les moins chanceux, les Vierges. Et vous, vous êtes ici, cher taureaux. Donc, la lune sera dans votre quatrième maison. Vous pourriez vous trouver dans une situation où vous devez, vous devez défendre votre famille ou les droits de vos enfants ou de votre conjoint ou même vos parents peut-être. Vous aurez une attitude protectrice et peut-être... Des fois, exagérer. Et même votre famille pourrait vous le signaler comme quoi vous réagissez d'une manière disproportionnée. Alors oui, euh, nous tous pourrions avoir tendance à surévaluer le menace ou l'abus quand ce sont nos bien-aimés qui sont impliqués. Donc, ça vient nous chercher quand les bien-aimés sont impliqués. Essayez d'évaluer les situations objectivement avant de réagir impulsivement. Vendredi, samedi et dimanche pour le Québec et vendredi, PM, samedi et dimanche pour l'Europe, la lune sera dans la Vierge. Les plus chanceux seront Vierge, vos chers taureaux et les Capricornes.